Trois enjeux. Le premier est bien évidemment la digitalisation de la relation commerciale à distance. La présence, encore plus proactive et personnalisée sur les réseaux sociaux, est une immense opportunité en termes d'approche et d'accroche des contacts commerciaux. Et cela engendre aussi une exigence encore plus élevée dans les qualités relationnelles et l'impact personnel dans la relation à distance. Deuxième enjeu, le management de la performance commerciale à travers la qualité de l'accompagnement des équipes, que ce soit en mode face-à-face, -à, -face, à distance ou en mode hybride, et aussi dans le pilotage par des outils qui doivent concilier trois choses, la qualité de la gestion de la donnée, l'appétence des équipes à les renseigner et l'efficience globale. Troisième enjeu pour terminer, la performance commerciale ne se résume pas aux seules techniques de vente et de négociation et s'inscrit beaucoup plus globalement dans la qualité d'une expérience client qui leur donne des raisons de s'engager et de manière encore plus durable.